On va élever nos pensées vers Dieu notre Père, créateur de l'univers et de tous les êtres incarnés et désincarnés qui le peuple, envers qui nous sommes tous frères, pour cette occasion que nous avons encore une fois ce matin, dimanche matin, d'étudier. Certains aspects de cette belle philosophie spirit, notamment aujourd'hui, les questions de l'existence de l'esprit, en espérant que nous puissions comprendre ces enseignements qui correspondent aux lois de la nature, qui gouvernent le monde spirituel, que nous puissions les utiliser dans notre vie, dans notre travail d'évolution donner l'exemple autour de nous, et aussi que ces lectures puissent être utiles pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous ce soir. Voilà. Donc, on en est au module 3. Donc, la semaine dernière, on avait vu le module 3, qui est « Existence et survie de l'esprit ». On a vu les preuves de l'existence et de la survie de l'esprit, hein, si vous vous rappelez bien. Donc, euh, les communications médiumniques, entre autres, <coughs> les phénomènes d'expérience de, de mort imminente, hein, qui sont un des phénomènes euh, les, les, les meilleurs, hein, certainement, euh, entre guillemets, inventés par la spiritualité, pour euh, voilà, nous prouver que même quand le corps il est complètement HS, Hein, euh, momentanément, eh ben, l'esprit continue euh, à avoir euh, des perceptions, même encore beaucoup plus larges et beaucoup plus importantes qu'à euh, l'état incarné, hein, entre autres. Hein. Et donc, euh, aujourd'hui, on va voir euh, le numéro 2, c'est l'origine et la nature de l'esprit. Donc, l'esprit existe, OK, mais d'où il vient hein, Et euh, on va essayer de comprendre un peu mieux qu'est-ce que c'est. D'accord donc, euh, voilà, guide d'étude numéro 2, origine et nature de l'esprit. Donc, origine euh, de la, et la nature de l'esprit, l'évolution de l'esprit, hein, qui est donc un, un point fondamental. Et on va voir aujourd'hui aussi euh, la question du père-esprit, qui est donc euh, un corps intermédiaire, semi-matériel, en, euh, qui permet euh, à l'esprit de se lier à un corps physique. Dans, dans, ben, dans le phénomène de l'incarnation de la vie à l'état incarné euh, qu'on peut voir ben, quand on se regarde par exemple dans un miroir hein, c'est aussi simple que ça, il n'y a rien d'extraordinaire quand on regarde dans un miroir, on se voit, eh ben, on voit euh, les effets hein, de notre esprit et de notre père-esprit sur le corps alors, le Kardec, il a euh, Spécifier de, de, de, le mot esprit avec deux orthographes différentes. Hein. Je ne sais pas si, si vous avez fait attention à ça déjà. Il y a esprit avec un E minuscule et esprit avec un E majuscule. Hein. Et pourquoi il a fait ça? Parce que ben, c'est toujours pareil, c'est le vocabulaire qui est relativement pauvre. Et donc, euh, en fait, il a utilisé, la convention qu'il a prise, elle est relativement simple. Parce que vous voyez, par exemple, en anglais, il y a les mots « mind » et « spirit ». D'accord, Mais quand vous traduisez « mind » en français, c'est « esprit ». Quand vous traduisez « spirit » en français, c'est « esprit ». Et en portugais, c'est pareil. Il existe le mot « menti » et le mot « espirito ». En français, il n'y a pas de nom propre qui dit « menti ». On a l'adjectif qui s'appelle « mental », mais le, le, le, le, le, le mot euh, n'existe pas. Et donc, du coup, pour ça, euh, Kardec, il a utilisé le mot esprit avec un E minuscule. Par contre, quand on parle de l'esprit, comme on parle de Pierre, Paul ou Jacques, d'individualisation, hein, donc euh, les noms, il y a un mot propre, euh, les, euh, les noms propres, il y a euh, une majuscule, et bien, et pour, dans ce cas-là, il a utilisé esprit avec un, mot, avec un E majuscule. Par exemple, quand on dit l'esprit de Saint-Louis, c'est avec un E majuscule. Voilà. Et donc là, il nous dit, alors ça, bon, euh, tout le monde n'a pas suivi cette règle avec autant de rigueur que ça. Hein. Par exemple, Léon Delis, il, il met un majuscule quand c'est des esprits élevés, un minuscule quand c'est des esprits non élevés. Quoi. Donc, il y, y a parfois euh, euh, un petit peu de déviance par rapport à, à cette convention qu'avait établie Kardec dans le livre des esprits. Oui, Fabrice Oui, est-ce qu'on peut dire que, enfin moi, c'est comme ça que j'avais plus ou moins compris, que l'esprit avec un petit c'est le principe intelligent. C'est ça. Et avec un grand E. C'est ce principe intelligent avec son père esprit. Euh, c'est le principe intelligent individualisé. Individualisé en Fabrice, en Christophe, en, en, en Charles, tu vois? Donc c'est l'âme alors. Oui, oui. L'âme, l'âme en plus, l'âme c'est l'esprit incarné. Incarné, d'accord. Ah. D'accord. L'âme, c'est l'esprit avec un grand E incarné. Avec un corps, tu vois. C'est l'esprit de Charles qui est incarné. Là, il utilise le mot âme. Et pourquoi il dit ça Ben parce que ben, on, on, dans le mot, le sens du mot âme euh, dans la langue française dit ben, que par exemple à Belfort, il y a 50 000 âmes, 50 000 habitants, 50 000 esprits incarnés, tu vois. Et mm. c'est c'est à cause de cette euh, c'est ça qui a fait que euh, on utilise le mot « âme » pour l'esprit incarné. Et on utilise plutôt le mot « esprit » pour l'esprit désincarné, avec un « e » majuscule, pour l'esprit désincarné. D'accord. Donc, oui, ok. Donc avec son père-esprit. Pas... Ben, voilà, les deux, l'âme et l'esprit désincarné, ont leur père-esprit. Oui, oui, Alors que l'esprit, avec un « e » minuscule, c'est le principe intelligent. Donc, on dit qu'on a en nous trois choses, l'esprit, le père-esprit, et le corps physique, là, l'esprit, c'est le principe intelligent, donc c'est avec un « e » minuscule. D'accord, OK. Voilà, donc, euh, c'était pas loin, mais bon, alors c'est sûr, bon, c'est un petit peu compliqué tout ça, c'est quand même, les différences sont assez, euh, euh, c'est des nuances, hein, mais euh, bon, Kardec a utilisé ça en essayant d'être le plus clair possible dans, dans, dans, le, dans les mots qu'il utilise. Donc, les esprits. Donc là, c'est les esprits de Pierre-Paul Jacques avec un E majuscule, hein, sont l'individualisation du principe intelligent qui serait l'esprit avec un E minuscule. Comme les corps sont l'individualisation du principe matériel. C'est l'époque et le mode de cette formation qui sont inconnus. D'accord? Donc, comment est-ce que le principe intelligent s'est individualisé? Quand, etc. Donc il y a beaucoup de réponses dans le livre des esprits que les esprits ont donné. Mais euh, sur cette question-là, euh, ils n'ont pas pu répondre à tout parce qu'on n'avait pas les moyens de le comprendre. Bonjour Philippe. Alors, donc ça c'est le premier euh, principe. Hein. L'époque et le mode Bonjour. de cette formation. Alors, quand est-ce que les esprits humains ont été créés euh, On le verra un peu plus tard. Hein. Les, les, les esprits, euh, on a tous été créés simples et ignorants mais bon, est-ce qu'on était, est-ce qu'on est passé, parce que moi, je, esprit Charles, Charles individualisé, je suis passé par la phase animale, euh, bon, c'est là où, on, oui, les animaux évoluent, ça c'est sûr, mais où, quand, comment se fait euh, euh, le, le, le switch, je sais pas, comment on dit, le changement, pardon, entre l'animal et, et l'humain ben, c'est là où alors il, y a, il y a des spéculations, il y a des gens qui disent ben « oui, euh, voilà, ben le, le chat, une fois qu'il a évolué, hop, la vie suivante, il serait un humain Ce n'est pas si simple, hein. c'est une, une des hypothèses qui est émise. Je pense que si ça avait été aussi simple, les esprits l'auraient confirmé, mais la vérité est certainement un peu plus compliquée que ça, puisque euh, ce qu'on peut voir déjà aujourd'hui, que la science a quand même évolué depuis euh, l'époque de Kardec, on sait très bien, euh, on connaît très bien l'origine de l'homme hein, au niveau de l'anthropologie, de, de des études préhistoriques, euh, les différents primates qui, petit à petit, euh, ont servi de corps pour Néandertal, Cro-Magnon et tout ça. Donc, vous voyez, est-ce est qu'il y avait déjà des chats à l'époque euh, bon, Donc, En fait, ce n'est pas si simple. Vous voyez, il faut, il faut réétudier la chose de manière. Euh, plus poser, voire même reposer des questions aux esprits à la lumière de la science aujourd'hui, c'est en ça que se trouve le caractère progressif de la philosophie spirite. Et les esprits, ben, s'ils le jugent opportun, s'ils pensent que maintenant on est apte à comprendre, eh ben, ils nous donneront des éclaircissements sur ce point. Voilà. Mais le fait de dire que ben, l'esprit euh, « tiens, ce chien, c'est mon chat réincarné », c'est ce genre d'affirmation, il faut toujours être très prudent parce que c'est… Je, on ne peut pas dire que c'est faux, mais c'est quand même peu probable que ce soit vraiment comme ça. Hein. Voilà. Et que, et que ensuite, bah ça y est, mon, mon chien ou mon chat, il est assez évolué, donc la prochaine fois, il va se réincarner en humain. Ce sont des visions qui sont trop simplistes. Hein. La vérité est certainement plus compliquée que ça, et les esprits ne sont jamais venus la confirmer. Donc, ce ça... sont des opinions personnelles qui sont tout à fait respectables, mais bon, pareil, ça demande un peu plus de réflexion. Et l'époque, bon, ben, euh, Néandertal, on connaît maintenant, hein, euh, c'est il y a 200 000 ans. Et Cro-Magnon d'ailleurs aussi, hein, Cro-Magnon et Néandertal, ils ont vécu ensemble hein, euh, pendant très longtemps, mais euh, Néandertal était plus fort, donc il a toujours dominé Cro-Magnon. Si vous lisez le livre de Yehuda Harari, hein, le fameux euh, euh, anthropologue, euh, enfin, pas anthropologue, euh, qui fait des... des des études préhistoriques, je ne me souviens plus du nom maintenant, euh, israélien. Euh, ben, il dit que euh, ça, c'était le cas entre euh, 200 000 ans avant notre... Enfin, il y a 200 000 ans et il y a 70 000 ans. Et il y a 70 000 ans, il s'est passé quelque chose qui ne s'est pas expliqué, qu'il appelle une révolution cognitive, où le Cro-Magnon, ben, il a commencé à se rassembler, à s'unir, à avoir des pratiques religieuses, certains rituels, un certain nombre de, com de, de choses comme ça, qu'il a commencé à apporter des outils, des armes. Hein. Et c'est là où euh, Cro-Magnon euh, s'est mis à dominer en, en mille ans, même pas. Sur 70 000 ans, vous voyez, c'est rien du tout. Hein. Euh, il a euh, dominé Néandertal au point d'éradiquer Néandertal. Et donc, Yehuda Harari parle de la révolution. Il y a eu une révolution cognitive, mais il ne connaît pas la raison de cette révolution cognitive. Et nous, spirit, on connaît. On sait que ben, ce sont des esprits qui sont venus d'une planète plus évoluée, hein, se réincarner dans cro à cette époque-là, et qui ont apporté avec eux leur intelligence. et C'est ça qui explique que, qu'en relativement peu de générations, peu d'années, s'est produit ce changement. Fabrice Christophe avait déjà levé la main, je oh, crois qu'il voulait dire quelque chose. Christophe oui, mais Charles a déjà répondu, je crois c'est ce que j'ai On a la réponse dans « Vers la lumière » de Chico Xavier. Aussi, oui. Mais « vers la lumière » ne parle pas. Si tu veux, Yehuda Harari, c'est tout récent. Hein. Ça date de, je ne sais pas, il y a une quinzaine d'années, pas plus. Hein. « Il a pas vers le la lumière » peut-être. C'est là où je vous montre en fait que la science, en étudiant l'homme préhistorique, apporte des éléments que, que, que parfois la science ne comprend pas, mais que nous, avec la vision spiritualiste, on peut comprendre mieux. Mais voilà, quand, quand est-ce que vraiment il y a des esprits, euh, entre guillemets, euh, humano hum, humains, hein, euh, qui, se, qui ont commencé à se réincarner dans les corps de Chromagnon ben C'était il y a 70 000 ans. On, on sait le dater. Tu vois, là, il dit l'époque, on ne connaît pas. Ben Aujourd'hui, on connaît une époque. Alors, il y a ça il y a aussi eu la race adamique, hein, donc les Égyptiens, les Grecs et tout ça. Donc, il s'est passé quelque chose de similaire il y a 10 000 ans. Bon. Hein, puis le a continué quand même dans les cavernes. Hein, il n'a pas tout de suite construit des pyramides et tout. Donc euh, les pyramides et la race adamique c'était une, certainement une deuxième phase de transmigration d'esprits. Et, et là on peut dire ben voilà vers la lumière. Il parle des de, esprits qui sont venus d'une planète de la constellation de Capella, etc. Hein ouais. Et par contre, euh, des, des chats, il y en avait. Chat. Ça, c'est possible. Étaient... Ouais. Enfin, sauvage, en tout cas, oui. Hein. Ils étaient Mais très domestiqués, oui. peut-être pas. quoi. Hein. Ils étaient très gros ils avaient les grandes dents. Voilà. Oui, oui, <rire> ben oui. Voilà, voilà. Bon. Et les chiens, bah, c'était des loups. Hein. Voilà. Fabrice Ce que je voulais dire, c'est à propos justement du livre « Vers la lumière », je viens de le finir il n'y a pas très longtemps, il ne parle pas de Cro-Magnon, hein. il parle effectivement des Égyptiens, il parle du, du peuple chinois, il parle des hindous, ils de oui des races Adamites, ils parlent du peuple israélien, mais ils ne parlent pas de Cro-Magnon. Hein. Oui. Enfin, je veux dire, si, si ce sont des esprits plus évolués que nous qui se sont plus ou moins incarnés, donc les fameux exilés de Capella, qui sont arrivés dans les corps de cro pour eux, c'est une sacrée chute. Ah ben oui. Ils ont fait de belles choses, tu vois bien, à Lascaux, ils ont fait des belles peintures, etc. Ils sont venus avec leur âme. Mais... Oui, oui. mais... Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer avec les esprits euh, endurcis dans le mal, très intelligents, mais peu évolués moralement, qui sont aujourd'hui sur la Terre C'est pour ça que j'utilise souvent la boutade pour dire euh, euh, ben, ils vont aller dans un autre monde peindre oui. des, des, des images sur les parois des cavernes. Mais en fait, c'est ça. Hein. ça. Mais, mais tu vois, ils ont, ils ont apporté la science, ils ont commencé à construire des pyramides, ils, ont, les, ils se sont... Ils ont construit des temples, ils sont sortis des cavernes en gros. Hein. Ils, ils ont écrit les Védas. Oui, hein, les Védas. Il y a des, ces écrits religieux les plus anciens, ils ont ils ont 10 000 ans, ça date de cette époque-là. L'écriture, ou... enfin, ils ont apporté beaucoup de choses. Hein. Il a, il les faut Védas ou chose. les écrits chinois les plus anciens Parce qu'ils disent que le peuple chinois est parmi les premiers à arriver. C'est apparemment le peuple le plus ancien. Hein, mais les... voilà. La culture chinoise, elle est multi. Euh... Multi, euh, plusieurs milliers d'années. Hein, euh, oui. Les Égyptiens, ça remonte à quoi, oui. moins 2500, moins 3500. Mais apparemment. Ils, sont venus, ils sont venus à peu près, c'est je, je pour ça que je dis à peu près en même temps, parce que c'était en gros il y a 10 000 ans. Hein. Oui. Les plus anciennes pyramides égyptiennes comme Saqqara, alors je ne veux pas me tromper, mais pour moi c'est 5 000 ans ou plus. Hein. Peut-être même 7 000. Et, et récemment, alors ça, ça change tout le temps, récemment en Turquie, quelque part, ils ont trouvé des écrits ou des vestiges qui sont encore plus anciens que ça, qui sont un peu plus vieux que 10 000 ans. Tu vois Moïse, c'était il y a 3500 ans. Alors les Égyptiens, ils avaient déjà des temples, des pyramides, des pharaons, toute l'organisation qu'on leur connaît. Oui, la période égyptienne s'étale sur plusieurs milliers d'années. Hein. C'est ça. ça. Mais ces fameux exilés de Capella donc, qui sont arrivés sur notre planète, ce sont en fait des gens qui… On pas pu progresser pour rester justement sur cette planète. C'est bien ça, c'est bien. Cette partie d'exilés, ce sont les entre guillemets nos, les esprits les plus inférieurs de cette planète-là qui C'est les en... esprits qui sont endurcis dans le mal, voilà. qui sont attachés à la matière, qui sont orgueilleux à vouloir dominer le monde. Euh, je ne veux pas citer de noms, mais vous en reconnaîtrez euh, certains euh, dans notre entourage euh, voilà. terrestre. Hein. Mmh. Donc les, des esprits qui sont qui, qui ont l'intelligence. Donc, qui ont la faculté d'organisation et tout, hein, de, de, de technologique, sociétale, etc., mais qui sont moralement peu évolués. Alors, qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces, tous ces pharaons et tout ça ben, Eux, ils sont certainement retournés euh, dans cette planète, hein, parce qu'aujourd'hui, bon, ben, de, de, bon de, voilà, euh, ou alors aujourd'hui, ils seraient quand même beaucoup plus évolués. Parce que bon, l'évolution euh, intellectuelle, elle finit par euh, amener aussi l'évolution morale à partir du moment où l'esprit comprend euh, ben, sa nature spirituelle. Hein. Et euh, ce que son vrai intérêt, c'est dans l'évolution de l'esprit et puis pas les choses temporaires, matérielles, de, de terrestres. Hein. Ben, il, il, forcément, il, il va évoluer moralement euh, par, par son intelligence. Ouais, ouais. Mais ça prend du temps. Hein, on, on voit, il euh, y, y a beaucoup de gens, qui, qui on, on leur parle d'esprit, ben, même si je les voyais, je n'y croirais pas. C'est ça qui caractérise. Hein, quand Kardec dit euh, comment est-ce qu'on reconnaît les nouvelles générations qui sont en train d'arriver sur Terre, ben, c'est quelque part, ils ont l'idée spiritualiste déjà innée fortement en eux. Tu vois oui, ceux, qui, ceux qui sont vraiment complètement endurcis dans la matérialité et qui en profitent un maximum, qui font le mal et tout, il leur manque ce pas-là. Ben, ben, C'est ceux-là qui, qui, qui, qui vont. Euh, voilà. Alors après, là, comment est-ce que ça se passe Pareil, il n'y a pas Saint-Pierre, Paul ou Jacques qui va dire euh, « ben, Tiens, toi tu vas à droite, toi tu vas à gauche. » hein, Le centre de, comment on appelle ça, de sélection des armées, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Je pense qu'il y a des vibrations magnétiques qui font que ben, ces esprits, par, leur, euh, par leurs basses vibrations, sont quelque part attirés vers euh, ces autres mondes et comprennent, euh, et ensuite, de leur plein gré, suivent ce chemin pour aller aider la planète euh, à évoluer. Donc là, vous voyez, maintenant, avec les études euh, archéologiques, on comprend, on comprend mieux, on arrive à mettre des dates. Et, on a, et puis on en découvre tous les jours. Surtout, voilà. Ça. Ouais. On n'a pas, pas, pas, ouais. pas encore tout découvert. Quoi. Mais Capella, Capella, c'est une planète qui a été détruite. -ce Capella, dit... c'est une, une constellation, me semble-t-il j'avais lu qu'apparemment, je ne sais plus où j'ai lu ça, il me semble qu'elle avait été détruite suite justement à un conflit nucléaire. Ah ça, je ne sais pas. Là, ça ne me dit rien. Enfin, je ne pense pas, puisque, enfin, quoi que, Capella, enfin, cette planète de la constellation de Capella, c'est comme ça qu'il faut le dire, il y a 10 000 ans. Elle, est, elle devait être à l'état d'évolution où est la Terre aujourd'hui. Ouais. Tu vois Puisque aujourd'hui, ben à l'époque, cette planète-là passait d'un monde d'expiation et d'épreuve vers un monde de régénération, et puis aujourd'hui, ben c'est notre tour, c'est le tour de la Terre. Où serons-nous dans 10 000 ans Dans 10 000 ans, ben il voilà, faut espérer qu'on sera déjà dans, le, dans le, la catégorie d'après, je ne me rappelle plus laquelle que c'est, mais c'est les, les mondes heureux. quoi. Hein? Ouais. Où là... Parce que dans le monde de régénération, ne faut pas croire, hein, il y aura encore du mal, mais il y aura un meilleur équilibre entre le bien et le mal. Voilà. Alors, euh, le, donc ça, c'est l'époque voilà, et le mode de formation. C'est euh, là, là où le spiritisme s'allie justement avec la science. Hein, parce que quand j'ai vu cet article de Yehuda Harari, je me suis dit, mais c'est fantastique, parce que ça, ça nous donne des éléments. Tu, tu vois, autant euh, Chico n'en parlait pas. Autant le scientifique n'arrive pas à expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors, le principe intelligent, distinct du principe matériel, s'individualise. Donc, Le principe intelligent, qui est l'esprit avec un E minuscule, s'individualise, s'élabore en passant par les divers degrés de l'animalité. C'est là que l'âme s'essaye à la vie et développe ses premières facultés par l'exercice. Donc, vous voyez, euh, le principe intelligent existe déjà euh, dans les animaux hein, et il s'individualise, il s'élabore. Hein, donc, en gros, les animaux s'humanisent. C'est comme ça que l'expression le, que Fatima a utilisé l'audio quand elle a fait une conférence. Et, et c'est vraiment bien dit. Maintenant, le, le, le s'humanise, ça ne veut pas dire que dans leur prochaine vie, ils seront humains. Hein, mais euh, ils suivent ce chemin-là et, et notre esprit, notre principe intelligent qui aujourd'hui est individualisé, il est aussi passé par ces phases euh, animales, mais alors comment et quand se sont fait la transition, voilà. Parce que les animaux, bon, suivent l'instinct, mais ils ont quand même chacun déjà leur caractère, ils ont chacun leur, hein, il y en a un qui est turbulent, l'autre pas, etc., même quand c'est des animaux de la même race, etc. Donc on voit déjà qu'il y a des bribes d'individualisation, même si hein, euh, quand l'animal a faim, euh, c'est voilà, le réflexe de survie. Quand, quand, quand il y a une chienne en chaleur, eh c'est le réflexe de, de, de l'instinct de, repro de reproduction qui, qui prime. Hein. Il y a, là, il n'y a plus de raisonnement. Hein. Vous pouvez l'appeler autant que vous voulez. Difficilement, l'animal vous répondra à ces moments-là. C'est là que ça c'est... Voilà. Et donc, euh, c'est ce que nous dit Kardec dans, dans la Genèse, chapitre 11. Hein, vous avez la Genèse matérielle, la Genèse spirituelle. Euh, mais pour l'instant, je vous dis, à part ces quelques éléments scientifiques qui sont venus, on n'a pas beaucoup d'éléments supplémentaires. Alors après, quand vous prenez les, les primates hein, qui ont précédé Néandertal, est-ce que c'était des animaux, est-ce que c'était des humains Donc, c'est là où vous voyez... Que, euh, en fait la transition, elle est, elle est, euh, est, ces esprits qui sont venus de Capella, ils sont venus s'incarner dans, dans, dans des corps de néandertal, tout comme ceux qui viennent aujourd'hui hein, se réincarnent dans nos corps humains. Donc déjà ça, pour eux, ça doit être difficile, hein, puisque c'est une carcasse encore, euh, encore bon, nous, ça, on a changé, on a le volume du crâne qui a augmenté, on n'a plus de poils partout… Euh, quand on regarde les images de Néandertal, le, le corps humain a quand même évolué un peu, mais sur ces planètes plus avancées que la Terre, ça doit être encore beaucoup plus évolué que nous. Voyez, donc euh, c'est là où vous voyez que les choses se font euh, par degrés. On voit quand même une solution de continuité dans tout ça, hein mais euh, voilà, il n'y a, a pas vraiment de saut en disant bah ça y est, l'animal es mûr, la, la vie prochaine tu deviendras humain. En tout cas. Ce n'est pas comme ça que euh, ça nous est présenté par les esprits et par Kardec aujourd'hui. C'est un processus qui prend des milliers et des milliers d'années. D'accord Et il développe ses premières facultés par l'exercice. Donc voilà, bah c'est la nécessité, le fait de retrouver à manger. Il y a des mammouths, comment est-ce qu'on peut chasser le mammouth il Les armes, etc. Bon, enfin bref. Les outils de chasse, le feu, la pierre, là, par contre, on connaît mieux. Les études de la préhistoire nous donnent des détails sur toutes ces étapes. La roue. Voilà. Après, les esprits sont-ils immatériels? Immatériel n'est pas le mot. Incorporel serait plutôt serait plus exact, car tu dois bien comprendre que l'esprit étant une création, doit être quelque chose. C'est une matière quintessentielle, mais sans analogue pour vous, et si éthérée qu'elle ne peut tomber sous vos sens. Alors, là, euh, nous disons que les esprits sont immatériels parce que leur essence diffère de tout ce que nous connaissons sous le nom de matière. Voilà, question 82. Donc, euh, ben, si on prend notre esprit, alors le Père-Esprit, lui, il est semi-matériel. Par contre, l'esprit, c'est quelque chose. Hein. C'est là où il nous manque le vocabulaire pour essayer de comprendre. Hein. Ce principe intelligent, il, il est où Il est bien quelque part. Hein. Il, est, il a bien euh, une réalité. Hein. Et c'est encore un hein, des... des la, quelle est la nature intrinsèque de l'esprit ben, pour l'instant, on ne sait pas. Hein, euh, c'est incorporel, ce n'est pas immatériel. Incorporel serait plus exact, vous voyez. Donc, euh, c'est là où ils ont du mal parce qu'il nous manque encore euh, des concepts et le vocabulaire qui va avec pour comprendre mieux quelle est la nature intime de l'esprit. D'accord Et donc, euh, le père-esprit, par contre, là, on connaît un petit peu mieux. Comme le germe d'un fruit est entouré du périsperme, de même, l'esprit, proprement dit, est environné d'une enveloppe que, par comparaison, on peut appeler périsprit. Donc, péri, euh, périphérique, hein, euh, qui enveloppe sprit de esprit de l'esprit. Donc, le périsprit, c'est une enveloppe de l'esprit. Hein? Donc, euh, c'est ce fameux corps intermédiaire qui, lui, par contre, est semi-matériel. Hein? Donc, c'est une forme de matière qui diffère de la forme de matière qu'on connaît, que la physique étudie aujourd'hui, hein, qui est formée de particules, d'atomes, d'électrons, etc. D'après le tableau périodique des éléments, le tableau de toutes les particules connues dans la physique atomique, ça va jusqu'à la lumière, le rayonnement électromagnétique, tout ça, c'est de la matière. C'est de la matière qu'on trouve dans nos quatre dimensions, l'espace-temps, hein, trois dimensions d'espace et une dimension pour le temps. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la matière. Et le Père-Esprit, il est où là-dedans ben, Il n'est pas là-dedans, il est ailleurs, il est dans d'autres dimensions. Hein ce n'est pas de la matière euh, telle qu'on arrive à la peser, à la mesurer, à la détecter, euh, à réaliser des images, etc. Hein euh, le Père-Esprit... Euh, ne peut se voir que euh, quand il y a des matérialisations avec de l'ectoplasme. C'est pour ça que l'ectoplasme, lui, il est matériel. L'ectoplasme, c'est de la matière qui est dans notre quatre dimensions. C'est de la matière qui sort du corps du médium euh, temporairement hein, pour aller permettre la matérialisation d'esprit. Et quand l'esprit se dématérialise, hop, ça revient dans le corps du médium parce que sans cela, ben, le médium euh, voilà, a son intégrité physique. Le médium, il peut perdre jusqu'à la moitié de son poids. Hein, c'est les expériences qu'avait fait Crookes en pesant le poids du médium. Il avait remarqué qu'il perdait la moitié de son poids pendant le phénomène de matérialisation. Donc, voyez, voyez jusqu'où ça va. Hein. Et donc, euh, le père-esprit, lui, il n'est pas dans l'espace-temps. Il n'est pas dans nos quatre dimensions. Il est dans des dimensions supplémentaires. Et c'est ça que euh, la physique euh, n'a pas encore euh, conçu aujourd'hui, sauf quelques rares tentatives hein, comme... Euh, l'Esprit lumineux de Régis Duteuil, où euh, aujourd'hui, ben, quand on lit par exemple Philippe Guillemin, euh, il nous parle d'information qui vient du vide, hein, euh, donc euh, qui vient de, en dehors de l'espace-temps, parce que le vide, c'est en dehors de l'espace-temps, c'est quelque chose qu'on hein, qu ne conçoit pas, mais il y a de, de, de, de, de l'information qui vient de là et des interactions qui se font. Donc, ce qu'il appelle vide, en fait, ça peut être le monde spirituel. Vous voyez Et donc, petit à petit, la science avance sur ces concepts-là, mais elle n'y est pas encore. C'est ça qui bloque, en fait, un peu les scientifiques qui étudient la matière en disant, oui, mais bon, tout ce qui, il n'y a que ce qui, est dans la ce qui est matériel qui existe. Le reste, je n'arrive pas à le mesurer, donc ça n'existe pas. Ça, ce n'est pas un raisonnement scientifique. Ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à mesurer quelque chose ou qu'on ne trouve pas l'esprit sous le scalpel du celui qui fait une autopsie, que l'esprit n'existe pas. Ce n'est pas parce que je n'ai pas vu que, que, que ça n'existe pas. Voyez Donc, euh, mais mais c'est ça qui représente la plus grande résistance aujourd'hui pour le, le progrès scientifique, pour que le, le, comment dire, la science elle arrive dans, dans un paradigme spiritualiste. Après, ben, il continue en disant le lien ou père-esprit qui unit le corps et l'esprit est une sorte d'enveloppe semi-matérielle. La mort est la destruction de l'enveloppe la plus grossière, le Merci. corps physique. L'esprit conserve la seconde qui constitue pour lui un corps éthéré, invisible pour lui dans l'état naturel. Voilà, donc semi-matériel, éthéré, c'est des adjectifs qui veulent dire la même chose. en fait. Voilà. voilà. Et alors, euh, bon, on le verra peut-être un peu plus loin. Où est-ce que l'esprit puise euh, ce, ce, ce, cette semi-matière ben, Il la puise dans l'environnement où, où il se trouve. C'est un peu comme un aimant, si vous voulez. Hein. Alors ça, par contre, l'aimant, il est bien dans l'espace-temps. Les lignes du champ magnétique sont bien dans l'espace-temps. C'est bien des choses matérielles, mais si on veut faire un parallèle, euh, l'aimant, vous ne voyez pas les lignes de champ. Hein. Par contre, quand vous mettez de la limaille de fer, hein, les expériences qu'on faisait en physique... Euh, au lycée et que vous ou même au, au collège, hein, euh, si vous mettez l'aimant sous une plaque euh, en, en tapant un petit peu le, la plaque, la ben, limaille de fer vous montre les lignes de champ. Ben, donc c'est le, le, le, la limaille hein, qui est un matériau que, que, qui se trouve dans, là où se trouve l'aimant, ben, s'agglomère autour de l'aimant suivant les lignes de champ. Donc, vous voyez, c'est un parallèle qu'on peut donner pour euh, le père Esprit. L'esprit, il arrive quelque part et puis il y a ces particules semi-matérielles pour le coup, hein, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à les voir, qui forment donc le père-esprit, qui l'enveloppe et puis qui nous permet de reconnaître euh, l'esprit. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce stade Et donc, quand on meurt, euh, l'esprit garde son père-esprit et rend le corps à la nature. Est-ce que vous avez des questions à ce stade C'est clair. Bon, bah écoutez, on va continuer. Euh, voilà. Le principe intelligent, ça on l'a déjà vu. Hein. Ce principe intelligent a son origine dans l'élément intelligent universel. Hein. Donc c'est pareil, ça fait partie de la création divine. Vous voyez, question 606, hein. euh, qui passe par un processus d'élaboration du végétal, l'animal et l'humain. Hein et d'individualisation. Hein, donc le végétal, euh, voilà, même, même si bon, j'ai plein de jonquilles dans le jardin, euh, c'est pareil, il n'y en a pas d'eux qui sont pareils. Hein, donc on pourrait dire, tiens, elles sont déjà individualisées, mais bon, voilà, un, un, un, un, bon, au niveau de la plante, euh, elles ont quand même toutes les mêmes propriétés, hein, ou, ou presque. Euh, donc, chez l'animal, ben, l'individualisation euh, commence, et puis chez l'humain, euh, ben, l'esprit voilà, de Pierre, c'est l'esprit de Pierre, l'esprit de Paul, c'est l'esprit de Paul. Hein, là, l'individualisation, elle est nettement plus marquée, jusqu'à ce qu'il se transforme en un être qu'on appelle donc esprit, donc esprit humain. Euh, Fabrice Oui, j'arrive pas à faire la différence entre... Principe intelligent de l'univers et élément intelligent universel. C'est deux choses différentes ah. ou c'est même, le même concept, la même... Ben, L'élément intelligent universel, c'est la matière première du principe intelligent de l'univers. C'est un réservoir, quoi. Ben, la, ouais, voilà. mais, mais tu vois, plus on s'éloigne, plus ça devient difficile à expliquer. Hein. C'est un réservoir, effectivement, ça fait partie de la... De la de la création, il y a aussi le fluide cosmique universel hein, qui sert à, à fabriquer, il se condense un petit peu, il fait la semi-matière, il se condense encore plus, il fait la matière qu'on connaît dans l'espace-temps. Mais à l'origine, il y a toujours ce fluide cosmique universel. Donc, tu vois, aujourd'hui, on en est à la matière, on n'en est pas encore à la semi-matière, matière, et donc euh, bah, le fluide cosmique universel, sa nature intrinsèque, pareil, ce sera l'étape d'après. Et là, je ne sais pas, je... Ça, ça, enfin, la façon dont c'est présenté, ça me fait penser à un gros réservoir, une espèce de, de grande soupe. Hein, c'est l'élément intelligent universel. Et puis on y tire une petite portion. C'est le principe intelligent de l'univers qui va devenir plus tard un esprit. Je crois c'est une façon de ça. Ouais, on, on en tire un petit morceau qui va s'individualiser petit à petit. Hein, euh... En général, ben sur une planète, hein, voilà, les règnes végétal, min euh, donc minéral, végétal, animal et humain, c'est ce qu'on peut voir aujourd'hui de, de, de, de l'apparition de la vie sur la Terre. Hein. Donc, là aussi, euh, y a la, la science a un peu avancé par rapport à ça. Da, euh, Darwin, c'était, je crois, en 1858. Hein, c'était à peu près la même époque que le livre des esprits, un tout petit peu après. Et donc, Kardec a employé le mot esprit sans majuscule pour désigner le principe intelligent de l'univers, hein, et le mot esprit avec un E majuscule pour désigner ce même principe après son individualisation. Donc, esprit, le plus simple pour le retenir, c'est ben Jean, Pierre, Charles, ça s'écrit comme une majuscule. Donc, dès que c'est individualisé, on met une majuscule. Voilà, c'est ce qui est le, le, le, le moyen le plus simple de, de le retenir. Donc, l'esprit est créé par Dieu, hein, mais alors n'est pas une émanation, une portion de la divinité. Hein, L'émanation, la portion de la divinité, c'est le panthéisme. On est, tous, on, on est tous une partie de Dieu. Hein. Non, on est une création de Dieu, on n'est pas une partie de Dieu. Oui, Vincent J'ai du mal à comprendre euh, où s'arrête l'esprit avec un petit « e », où commence l'esprit individuel Parce que déjà, on n'a pas notre, notre, notre pensée visiblement et pas de notre, dans le cerveau. Et où, où ça commence Où ça finit J'ai du mal avec ça, j'avoue. Ben, oui, ben c'est sûr que c'est compliqué. Hein. On, on, je pense qu'on a tous du mal un peu avec ça, même moi-même. Hein. Le principe intelligent de l'univers, ben, c'est quelque part… Euh, euh, de la matière première euh, qui, permet, euh, qui, qui a la propriété de pouvoir s'individualiser. Le principe intelligent, il, il, tel qu'il est là, en tant que matière première, il n'est pas individualisé. Hein. Il est individualisé à partir du moment où euh, il, oh, voilà, il s'individualise, c'est à partir de ce moment-là que le nôtre, par exemple, notre esprit, euh, il est individualisé. Il y, a, il y a une étape supplémentaire par rapport à cette matière première qui est le, le, le principe intelligent de l'univers. Je ne sais pas si la réponse elle est satisfaisante, mais c est, c est, c est, effectivement, ce sont des choses qui sont… parce que c'est un peu loin, quoi. donc on, on, on arrive plus ou moins à comprendre, hein, mais euh, on n'a pas, pas encore la compréhension euh, totale dans tout le détail de ça. Alors, après, bon, c'est sûr, on peut creuser, on peut relire euh, Kardec, vous voyez les références 1, 2, 3, 4, ben, ces questions 23, 24, 606, 607. Donc, euh, voilà, c'est les, les premières questions euh, du livre des esprits. Et puis aussi, quand il parle euh, donc, euh, un peu plus loin dans les lois morales, il parle aussi un petit peu du sujet, hein, les questions 606, 607. Euh, mais bon, vous, vous voilà, on connaît on n'en saura pas beaucoup plus que ça. Quoi. Il y a un principe intelligent de l'univers qui vient lui-même de l'élément intelligent universel. Donc, l'élément intelligent universel génère le principe intelligent de l'univers qui, lui, ensuite s'individualise. Et l'esprit en nous, il est à ce stade d'individualisation. On n'est pas très loin du panthéisme quand même, alors, le panthéisme, c'est la phrase-là, c'est son œuvre, donc l'œuvre de Dieu, absolument comme un homme qui fait une machine. Cette machine est l'œuvre d'un homme et non pas lui. Donc, la, la locomotive que tu vois dans le musée, ce n'est pas Fulton. Fulton, il n'est pas dans la locomotive, tu vois. Oui, je comprends bien, mais si du coup, nous sommes le principe intelligent de l'univers qui sortons de l'élément, euh, euh, comment dire de l'élément, euh, ah, je ne plus le texte. L'élément intelligent est universel. Mais oui, si nous sortons de l'élément intelligent universel, mais ben, on n'est pas loin du panthéisme où on peut dire que la créature là, sort du créateur. Tu comprends elle ce que est, je veux Elle dire? est créée par le créateur, mais elle n'est pas une partie du créateur. Parce hmm. si, regarde, moi, si moi je me disais voilà, moi mon esprit, je suis une partie de Dieu. J'ai plein d'imperfections. Moi, je, je, suis, je, je, je traîne des boulets. Donc, si j'étais une partie de Dieu, ça voudrait dire que, euh, quelque part, c'est une partie de Dieu qui traînerait des boulets. Donc, ça, ça, déjà, on rentre en contradiction avec euh, l'infinie perfection divine. Dieu, il est immuable. Donc, il ne peut, peut pas être matière puisque la matière change. Moi, je vieillis. Est-ce que Dieu, il vieillit tu vois, Tout à fait. on ne non, peut non, pas ça, assimiler c est, c est pas, on peut pas l'assimiler la, je suis une création de Dieu je ne suis pas une parcelle de Dieu tu vois. Je, non mais ça je comprends très bien ce que tu veux dire Charles par contre c'est la nuance qui manque en effet et c'est pour ça Vincent il a été peut-être pas loin de, de, cette, de ce problème là aussi en fait c'est quand on dit ce principe intelligent qui a son origine dans l'élément intelligent universel oui Puisque nous sommes ce principe intelligent de l'univers, chacun de nous est un principe intelligent de l'univers, qui sortons de l'élément intelligent universel Alors, oui, ça les... veut dire qu'on est à la fois une créature, créée par le créateur à la façon d'un homme qui crée sa machine, ça je comprends bien, mais l'homme qui crée sa machine, il a pris les éléments dans un endroit, ça va être du bois, du, du fer, du verre, je ne sais pas. Et c'est euh, voilà, ce, ce petit distinguo-là que moi aussi j'ai du mal à saisir. Mmh. Ben, L'élément le, le, intelligent enfin, un... universel, il est créé par Dieu aussi. Tu vois, une, si tu le places comme une création divine, ben tu, euh, tu, tu, tu, tu fais le lien. D'accord, ok. D'accord, alors là, ça, parfait, c'est bon, ça répond à ma question. Mmh. Merci beaucoup. Merci. Je t'en prie, Christophe Je, A priori, on sort effectivement de ce principe intelligent, on a été créé, mais ensuite, avec notre individualité, de toute façon, on n'y retourne pas, contrairement au panthéisme. Donc, on garde notre individualité, c'est à partir de là qu'on vit des millions et des millions de vies afin de, de progresser. Ça. On ne retourne pas dans ce principe intelligent, une fois qu'on a terminé, ne serait-ce qu'une vie C est, c est, on se rapproche, on évolue, hein, on se rapproche de la divinité, euh, un peu comme une courbe se rapproche de son asymptote, mais elle ne la touche jamais. Mmh. Et plus on évolue, euh, plus l'individualité s'estompe. Mmh. Parce que quand on prend des, des, des esprits évolués comme euh, du niveau de Jésus, hein, c'est vraiment pour bon, prendre un exemple d'un esprit très évolué, ben après, que ce soit Jésus ou, ou d'autres esprits qui ont le même niveau d'évolution que lui, ils diront la même chose. Hein? C'est c'est là où le, le, pour ça que, euh, que je, je parle toujours d'une équipe de bons esprits qui assistent à terre, parce que si on, si on se fixe sur Jésus, ben on va indisposer les musulmans, on va indisposer les hindous, etc. Donc, ce n'est pas ça qui compte, parce que Bouddha... Euh, et Mahomet, ce sont des esprits, je dirais, de, de, qui, qui sont venus en mission euh, sous le même commandement de ces esprits supérieurs qui gouvernent la Terre. Tu vois il vaut mieux parler d'une équipe. Parce que dès qu'on parle d'individus euh, à, à ce niveau-là, ben on, on divise. C est, c est, le spiritisme n'a pas… C'est pour ça que le, le spiritisme tel qu'il nous vient du Brésil, ou voire même tel qu'il a été établi par Kardec, il est quand même avec une connotation chrétienne assez forte. Hein? Mais il ne doit absolument pas euh, utiliser ça comme, euh, comment dire, de dire qu'en euh, dehors de Jésus ou de la chrétienté, euh, il n'y aura pas de salut. Parce que ce n'est pas comme ça que tu vas, si, si tu viens avec un discours comme ça chez des, chez des, chez des personnes qui suivent d'autres religions, eh ben, tu vas être accueilli froidement. Tu, vois, tu, tu laisses sous-entendre que ta religion est meilleure que la leur. Si, si, personne n'accepte ça. Tu vois non, il faut parler d'une religion universelle, que, aller chercher tous les principes communs entre ces différentes religions. Euh, voilà. Donc, l'individualité, en fait, plus on évolue, plus, vu de notre niveau en tout cas, plus elle s'estompe. Et c'est pour ça que Kardec dit, quand on a un bon message, qu'elle soit signée euh, Jésus ou Platon ou, ou autre, peu nous importe, le message, il est bon, tu vois. C'est le, le fait que le message soit bon qui est important et, et, et la signature, c'est secondaire. Mais bon, nous, en tant qu'humains, on a encore besoin de ça. On s'accroche, euh, voilà. Mais si on veut vraiment que le spiritisme progresse de façon plus universelle sur la Terre, ce n'est pas avec cette attitude-là qu'on y arrivera. Et ça, c'est la raison pour laquelle euh, donc, euh, les spirites brésiliens, qui sont vraiment précieux, hein, qui font des choses extraordinaires, qui travaillent euh, inlassablement, hein, euh, ben, ils, ils, ont, ils ont beaucoup de mal, même quand ceux qui habitent ici en Europe, pour euh, toucher euh, les natifs. Et même en France, où il y a quand même des natifs spirites, parce qu'heureusement, ben, on, a, on a les livres des gens en français, eh bien, ils ont du mal, ils ont du mal à, comment dire, à, à, à, ce qu'on observe, c'est qu'il ben, y a des groupes plutôt de Français, des groupes plutôt de Brésiliens, et, et, et on voit, il y a un petit peu, comment dire, deux chemins, les groupes Brésiliens qui, qui, qui, qui pratiquent souvent ce spiritisme très religieux, hein, alors que ben, les Français, après l'Inquisition, les bûchers, les tortures, euh, les guerres de religion et tout ça, ben, ils, ils voient la religion euh, avec beaucoup plus de... de ils ne voient pas la religion comme quelque chose de vraiment positif, comme, comme les Brésiliens peuvent le voir. Et, et ça, ben, voilà, si, si, si chacun campe sur sa position, euh, ça, ça, euh, ils n'arriveront pas à s'entendre, c'est clair. Et là, en ce moment, il y a même peut-être une sorte de... En tout cas, au Brésil, une sorte de, de, de, ça, ça tire de plus en plus sur le côté évangélique. Donc, la différence ces dernières années, ce que je constate, c'est qu'elle a plutôt eu tendance à s'accroître. L'incompréhension a eu tendance à s'accroître plutôt qu'à diminuer. Voilà. Et donc, ça vient de là. Et pourtant, c'est des gens magnifiques. Hein. Je ne je critique personne. Hein. Les, les, les, les gens qui viennent, les Brésiliens qui sont ici, c'est ceux qui, sont, qui, qui travaillent le plus. On trouve plus de bénévoles, beaucoup plus engagés, etc. Hein. Donc, ils font vraiment un travail extraordinaire. Mais il y a cette difficulté au niveau de, de, de, de, de un, un, comment dire, une espèce de choc culturel. Hein. Et le Portugal, c'est un peu entre les deux. Le Portugal, euh, là-bas, pareil, la, la, la notion de religion est, euh, est mieux perçue qu'en que, qu France, par exemple. Euh, et donc, c'est une situation un peu entre les deux. C'est pour ça que le mouvement là-bas euh, est, est beaucoup plus développé, par exemple, qu'en France. Et fait aussi de très, très bonnes choses. Par contre, bon, ce qu'on voit aussi chez les Brésiliens, ben, c'est des, des velléités d'hégémonie. Des donc, on retrouve les mauvais réflexes, justement, les mauvais côtés euh, de, de, de, du Vatican, enfin, de, de, de, de ces choses un peu négatives de la religion. Et ça, ça ne fait que amplifier ce phénomène. Bon, Je ferme la parenthèse parce que c'est un peu hors-sujet. Euh, voilà, il a donc le mot esprit, ça, on l'a vu. Euh, donc, c'est le panthéisme, ça, on l'a vu aussi. Dieu crée l'esprit par sa volonté, oui, bon, voilà, Dieu n'a jamais cessé de créer, voilà, l'esprit est l'individualisation du principe intelligent comme le corps est l'individualisation du principe matériel, hein, on prend des, des atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote dans la nature et puis ça forme un corps physique, ben ça c'est celui de Charles, après il y a celui de Christophe, celui de Vincent, etc., hein, c'est de, de la matière qui est neutre, les atomes de carbone et d'oxygène qui me composent, ben, ils se renouvellent d'ailleurs tout le temps, hein, tous les deux, trois ans, euh, tous les atomes de mon corps se renouvellent, mais euh, tant qu'ils sont attachés à ce corps-là, ben, ça fait partie de l'individualisation hein, de Charles. Euh, voilà, cette individualisation du principe euh, intelligence s'accomplit dans une série d'existences qui précèdent la période de l'humanité, c'est hein, ce qu'on disait... Euh, par les phases végétales et animales, c'est là que ce principe intelligent s'essaye à la vie, développe les premières facultés, etc. Hein? C'est un, comme une sorte de temps d'incubation, hein? un travail préparatoire comme celui de la germination à la suite duquel le principe intelligent subit une transformation et devient esprit. Donc, il donne une autre image, voyez, la germination, qui, la graine qui germe et qui ensuite va donner l'arbre. Hein? C'est alors que commence pour lui la période de l'humanité avec elle et avec elle la conscience de son avenir, la distinction du bien et du mal et la responsabilité de ses actes. Donc, toutes les choses qui différencient l'âme humaine, hein, euh, son libre arbitre et la responsabilité qui va avec euh, ben des, des, des, des formes rudimentaires. Le principe intelligent, il évolue. Hein, voilà. Euh, donc... Euh, c'est là, le, le vers la lumière, c'est quand même une des meilleures références pour ça. Voilà. La, la vie est apparue sur la Terre ben, quand les conditions matérielles de la Terre l'ont permis. Hein, donc, il y avait d'abord des êtres monocellulaires, ensuite euh, plusieurs cellules. Euh, voilà, donc on, on, là aussi, pour l'apparition de la vie, il y a des... Il y a des, des études qui ont été faites et qui sont, qui sont très sérieuses. Donc, la, la vie qui a commencé dans l'eau, ensuite petit à petit qui est sortie de l'eau, ensuite sont venus les mammifères, etc. Donc, vous voyez, c'est euh, après, il y a eu, euh, comment dire, euh, les dinosaures. Il y a eu le, le fameux météorite qui est tombé sur la presqu'île de Yucatan qui a, a entraîné l'extinction des, des, des mammifères. Mais hop, c'est euh, quelque part reparti par après euh, avec des espèces euh, euh, moins énergivores, je dirais, hein, d'autres espèces euh, pour arriver ben, jusqu'à ce que nous sommes jusqu'à ce que nous sommes aujourd'hui. D'accord. Et donc euh, voilà. Alors c'est là dans ce genre de processus que qu'il y a des esprits qui interviennent, hein. les, les esprits qui sont quelque part euh, les, les ouvriers hein, de la divinité, co-créateurs comme on dit, qui interviennent pour euh, donc euh, ce, process, ce long processus hein, qui dure, des euh, on peut parler là de milliards d'années, hein, puisque la Terre elle a 3, 4 milliards d'années, 4,5 milliards d'années. La vie est apparue au bout de assez rapidement, hein, il y a 3 milliards d'années, quelque chose comme ça. et euh, vous voyez, Il a fallu tout ce temps-là, pour euh, il y a 50 000 ans, donc c'est rien du tout par rapport à 3 milliards, ou il y a 300, 200 000 ans pour être plus précis, arriver à un néandertal et aujourd'hui arriver jusqu'à nous. Et donc, cette, cette individualisation, vous voyez, elle se fait vraiment euh, lentement. Hein. On, on voit l'aspect matériel hein, avec toutes les espèces euh, hein, de, de, de, qui, ont, qui sont étudiées par la science. Mais il y a derrière ça aussi euh, l'évolution du principe spirituel. Et souvent, bon, Darwin dit que euh, l'évolution de l'espèce se fait par la nécessité, hein, que le cou de la girafe s'est allongé parce que, ben, là où elle vivait, euh, elle se nourrissait de feuilles et les arbres ils étaient de plus en plus hauts. Donc, c'est les espèces qui avaient un long cou qui survivaient, les autres mouraient. Donc, au fur et à mesure, euh, le cou de la girafe s'est allongé pour pouvoir continuer à manger les feuilles au-dessus au au des arbres. Donc, ça, c'est effectivement la, la, la théorie de Darwin qui est tout à fait pertinente. Hein. Mais ce que Darwin ne voit pas, c'est que derrière ça, ben, il y a aussi l'esprit et le père-esprit, hein, qui sont quelque part le moule du corps. Euh, qui sont en fait les éléments, les éléments déterminants pour euh, cette, cette évolution de, de, de l'espèce ou des espèces. Voilà. Alors après, bon, vous voyez, euh, vous, on ne va pas tout lire puisqu'il est déjà 9 heures. C'est un sujet en fait là par contre qui est un peu vaste. Oui, Morissette? Oui, Charles, est-ce que, est que ça a un lien avec ce que tu viens d'expliquer, avec les champs? Euh... Morphogénétique, quelque chose comme ça. Alors, les champs morphogénétiques, euh, effect, ça revient, ou, ou l'épigénétique, hein, ça revient à dire que euh, qu'est-ce qui détermine euh, la forme de notre corps, par exemple. Donc, il y a la génétique, l'ADN, hein, la combinaison de l'ADN du père et de la mère euh, qui se combinent dans, dans, dans l'ovule fécondé, qui constitue l'ADN de, de, de l'enfant, hein. mmh. qui euh, va garder les traces de, de l'ADN du père et de la mère. Hein. C'est les analyses génétiques qui le démontrent, hein. c'est la science génétique. Mais pourquoi l'ADN de l'enfant est différent de celui du père et de celui de la mère? Il a son ADN à lui. Hein. Mmh. Et ensuite, euh, donc, morphogénétique, ça veut dire la forme. Oui. L'embryon, euh, c'est une cellule qui se développe, se divise en deux, en quatre, ensuite en seize, en on connaît le, le développement du, du foetus. Mais ensuite, dans l'embryogénèse, ça se développe en trois dimensions. Il va y avoir le corps, les bras, les doigts. Hein? Et oui. ça se développe aussi à l'intérieur même. Ben, ça va faire des muscles, ça va faire des os, ça va faire la peau, tu vois et donc, ça, la science n'arrive pas à l'expliquer. L'explication possible de donc c'est là où on rentre justement dans cette morphogénétique, c'est l'esprit qui se réincarne et son père-esprit. Hein, là, C'est là où se situe le moule qui fait que euh, ben, l'embryon qui est euh, au départ des cellules souches, ces ben, cellules souches se spécialisent, s'individualisent, se développent dans les trois dimensions euh, grâce au moule de l'esprit qui se réincarne dedans, donc qui est l'esprit le, le, avec son père-esprit. Donc, tout ce, qui est, tout ce qui est créé, que ce soit les animaux ou autres, a ce champ, Oui. en quelque sorte. C'est les animaux, ils ont aussi un esprit, un père-esprit. Voilà. Même si et, leur et, esprit, et, entre guillemets, n'est pas individualisé euh, au même point que le nôtre. Mm, mm. Et ce c'est pas que leur libre-arbitre, comme, comme nous, au même degré que nous. Oui, oui. mais est-ce que c'est est la même chose que euh, ce que Marlène Nobre appelle le, le, modèle, organisateur, euh, le oui. modèle organisateur biologique Oui, donc ça c'est la terminologie qu'a utilisé Hernani Guimarães Andrade, donc un, un oui. chercheur brésilien qui a écrit plusieurs livres. Je ne pense pas qu'il soit traduit en français, il y a peut-être quelques articles qui ont été traduits. Et lui, il utilisait effectivement le, le mot modèle organisateur biologique, hein, MOB. Il y a oui. euh, Claude Bernard euh, qui, qui utilisait une autre expression, mais je ne me rappelle plus exactement. Le, le... Il avait aussi une expression pour ça. Hein. Et, et aujourd'hui, ben, on l'appelle la, la, la morpho... comment, comment as dit morphogénétique. L'épigénétique, ça va un peu plus loin parce que euh, l'ADN, donc qui correspond à la combinaison de, de l'ADN la, du père et de la mère, l'esprit arrive aussi à influer dessus. Et aujourd'hui, il est de plus en plus établi par la science qu'il peut y avoir des mutations d'ADN entre l'enfance et la période adulte. Donc là aussi, ça, ça veut dire que l'esprit peut aller jusqu'à changer son ADN. Et s'il ne change pas son ADN, euh, il y a des cas aussi qui sont étudiés par l'épigénétique. L'ADN, par exemple, montre une prédisposition pour une maladie génétique, mais que euh, l'enfant ou même l'adulte ne développe pas. Tu vois Et donc, qu'est-ce qui fait qu'à partir du moment où il y a une prédisposition à une maladie génétique cette maladie Mais... se développe ou pas. Eh ben, C'est encore une fois l'esprit qui s'est déterminé par l'esprit. Et donc l'épigénétique euh, étudie ce genre de questions. Merci Charles. C'est là où bon, Marlène Nobrey, je vous conseille de, de regarder. Et, et toutes les conférences des, des congrès de médecine et spiritualité sont en ce moment en train d'être mises sur le, la chaîne euh, du mouvement spirit francophone, c'est pas Regard Spirit, c'est une autre chaîne, médecine et spiritualité. Et, et donc là, vous pouvez voir bah, les conférences qui ont été données sur ce sujet. Il y a notamment une conférence de Marlène Nobré qui est intitulée La fin de la dictature des gènes. <rire> et c'est tout à fait. Euh, voilà, c'est pas parce qu'on a une prédisposition génétique que la maladie se développe forcément, voire même l'esprit arrive à changer, son, à modifier, à modifier mmh. son patrimoine génétique. Mmh. Donc, il, il revient, il choisit de revenir dans cette famille, mais sans, euh, en fait, il arrive à, à éviter les, les maladies que cette famille pourrait lui transmettre. Oui, ben, c'est-à-dire, ça, ça c'est un Allez. choix qui est fait. Hein, c'est le spermatozoïde parmi les millions et, et l'ovule parmi les je ne sais pas, il n'y en a peut-être pas des millions, mais des milliers qui, qui, se, qui se libèrent dans ce cycle-là hein, mmh. et le spermatozoïde qui arrive en premier, ils sont attirés magnétiquement déjà par l'esprit qui se rien, ça, ça, on nous l'explique dans Missionnaire de la Lumière hein. mmh. et donc, donc ben, s'il veut être garçon, ben, il faut qu'il qu y ait les XY qui vont bien. Hein. S'il veut être une fille, il faut qu'il y ait les XY qui vont bien. Donc, il y a déjà ça, mais pas que. Et il y a beaucoup plus, hein, le fait d'être grand, petit, blond, euh, brun euh, ou, ou, ou, ou autre. Hein. Euh, donc, c est, c est, tout, tout ça, c'est lié, ça ne se fait pas par hasard. Et après, même une fois que la combinaison est faite, il peut encore y avoir… Euh, ces éléments supplémentaires de développer une, une, une prédisposition ou pas, voire même de modifier l'ADN c'est intéressant donc la science continue à faire des recherches là-dessus parce que là, là on touche vraiment voilà, et, et après, quelle est l'origine de ça Philippe Guillemont il dit euh, l'embryogénèse d'un point de vue purement physique c'est de l'entropie négative donc ça contredit les lois de la science hein et donc pour que le, il y a cette morphogénèse en trois dimensions et la spécialisation des tissus et tout à partir de cellules souches qui sont identiques au départ il faut qu'il y ait une énergie qui vienne de quelque part il faut qu'il y ait ce, modè ce modèle, ce MOB ou ce principe organisateur euh, ou comme le dit Philippe Guillemin de l'énergie qui vient du vide mmh. mais il y avait un, un scientifique je ne sais plus son nom, un, un américain qui avait euh, utilisé donc, des yeux de salamandre et il avait mis euh, donc, des électrodes. Hein. Et avant que cet, œuf, donc, que cet œuf soit fécondé, il avait observé qu'il se passait quelque chose autour. Donc, il, il en définissait qu'il y avait un champ. Il a nommé ce champ euh, ce champ de beurre, beurre, quelque chose comme ça. Ah, les champs de bure. Voilà, oui. Ouais. Et donc, euh, c'était intéressant aussi parce qu'on voit qu'avant que l'œuf soit fécondé, il y a quand même quelque chose qui se prépare autour de cet œuf. Et il y a une certaine énergie qui est là et qui euh... fait qu'il va y avoir la vie, quoi. Mais en plus, mauricette on est tous passés par là. Hein. Toi, tu es passé par là, moi aussi. Tout hein. à fait, ouais. Même, ouais, même ouais. si on ne s'en est pas toujours rendu compte de, de, de, de tous les détails du truc, mais on est tous ouais. passés par là. Ouais. Et c'est une question de mots, en fait, aussi. Hein. Exactement. Et Il faut que la science creuse, recherche et. Voilà, il y a épigénétique, morphogénétique, il y a des nouveaux mots qui approchent, chaque fois ça s'affine de plus en plus, et, et donc le spiritisme suit derrière, hein, puisque euh, on, on, a, on a donc les éléments spirituels qui permettent de mieux comprendre ces choses. Mm. Valérie Merci. Même si est encore loin de tout comprendre, hein. vous voyez là aujourd'hui il y a des choses, je vous dis clairement, ben ça pour l'instant on ne sait pas, et les esprits ils ont dit la même chose à Kardec. Oui, Charles. Euh, par exemple, dans le cas des maladies génétiques, c'est-à-dire qu'à si ça doit être une épreuve pour l'enfant, il, il la développera. Par contre, si ce n'est pas une épreuve, l'esprit peut contrecarrer ses, euh, cet élément. Quoi. Absolument. Absolument. C'est-à-dire que ça, ça, la, la maladie ne se développera que si c'est utile à l'esprit. Si ce pas utile à l'esprit, euh, ben, naturellement, il, il, il créera euh, une sorte de résistance, une sorte d'immunité. Hein? Et la maladie, euh, même génétique, avec les prédispositions, ne se développera pas. C'est ah. Encore une fois, ce n'est pas lié au hasard, c'est chacun selon ses mérites. Hein? Voilà. Voilà. après, ben, il y a la loi du progrès, donc le progrès, ben, c'est sûr. Comparer euh, nous aujourd'hui avec Néandertal ou même avec Romagnon, ben, on, on voit le progrès de partout. Hein. Comparer le loup avec le chien, euh, le tigre avec le chat, etc. Hein. Est... Donc le, le fait qu y ait, que tout dans l'univers est soumis à la loi du progrès, ça, ça paraît évident. Hein. Et, et donc euh, on voit euh, alors là il y a beaucoup 14 donc c'est euh, delan alors un autre livre qui est très très bon euh, sur cette question là c'est euh, l'âne, l'évolution animique alors la citation elle, les citations sont assez longues mais euh, si vous voulez je pense que alors j'allais dire delan s'est inspiré de vers la lumière ou je pense plutôt que Emmanuel s'est inspiré de delan parce que voilà, Delane avec, avec son, ses études, son intelligence dans ce livre-là, qui est L'évolution animique, qui, que vous pouvez trouver sur l'Encyclopédie Spirit, mais qui n'a pas encore été imprimée. Euh, il, il va vraiment dans le détail euh, avec déjà les, les progrès de la biologie à l'époque où il a écrit ce livre, donc en début du XXe siècle. Et, et aujourd'hui, ben, l'âme de la matière, donc c'est Marlène Nobré qui continue. donc il y a des, vous avez des livres récents qui parlent de ça aussi, donc avec, encore une fois, un siècle supplémentaire de progrès des sciences. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire encore euh, ouais, le, le principe intelligent, modèle, processus d'individualisation, non seulement le corps physique, mais aussi le corps, flu corps fluidique parce qu'en fait... Euh, on dit qu'en nous, on a trois choses. Il y a l'esprit, le père-esprit et le corps. On est bien d'accord là-dessus. Maintenant, c'est quoi qui, qui, est qui le chef là-dedans C'est l'esprit. L'esprit modèle son père-esprit, hein, qui est plus ou moins dense, plus ou moins lumineux, selon que l'esprit soit plus ou moins évolué. Et c'est le père-esprit qui, lui, modèle le corps. Donc, on a trois choses en nous, mais le chef, c'est l'esprit. C'est la première donc c'est aussi une, une autre manière de on a trois choses, mais il n'y en a qu'une seule qui est, je dirais première là-dedans c'est l'âme qui se perfectionne, qui entraîne le perfectionnement du Père-Esprit qui entraîne par la suite aussi le perfectionnement des corps physiques, des organismes physiques voilà donc, le corps, c'est en même temps l'enveloppe, l'instrument de l'esprit. À mesure que celui-ci acquiert de nouvelles aptitudes, le corps revêt une forme, euh, euh, il revêt une enveloppe appropriée au nouveau genre de travail qu'il doit accomplir, l'augmentation de la base crânienne, du cerveau, etc. Donc, l'outil, en fait, s'adapte euh, à, à, à l'ouvrier qui, qui en est le moule. Voilà. C'est l'esprit lui-même qui façonne son enveloppe et l'approprie à ses nouveaux besoins. Hein, est, tout est là, c'est ce que je viens de vous expliquer. 18, alors là, c'est Kardec dans la Genèse, chapitre 11. Hein, toujours, vous voyez, c'est toujours un peu les mêmes sources. Si vraiment vous êtes intéressé, parce que là, le, le temps passe, à approfondir le sujet, n'hésitez pas à revenir à ces sources, hein, parce que c'est. Bon. Kardec était très inspiré par les bons esprits, donc il a frappé il a un grand coup, mais après, bon, les deux l'âne et autres sont partis de ça pour aller un peu plus loin. Et vous voyez, là, il y a aussi du, Léon Denis qui développe le sujet dans le problème de l'être et de la destinée, chapitre 9. Et vous avez aussi le fameux livre « Évolution dans les deux mondes » de Chico Xavier. Donc, c'est le dernier de la série André-Louis, qui est, je l'avoue, assez compliqué à comprendre. Moi, j'ai du mal parce que ça rentre vraiment dans... Chico, lui, le pauvre, il était médium, il n'y comprenait rien du tout. Hein, et la psychographie psychographié le livre quand même. Et, et aujourd'hui, vous avez par exemple les médecins spirites qui ont écrit un livre <coughs> qui permet d'interpréter, de comprendre le, le livre Évolution dans les deux mondes. Et ce qui est assez remarquable, c'est que euh, dans ces livres de Chico qui ont été écrits en gros il y a 50 ans, ben, c'était largement au-delà de ce que la science connaissait à l'époque. Et c'est seulement euh, plusieurs décennies plus tard, voire même aujourd'hui, que euh, certains des, des, des éléments qui étaient euh, relatés dans ce livre peuvent être compris et interprétés à la lumière des connaissances scientifiques d'aujourd'hui. Hein, des, des notions qui, que, que la médecine n'avait pas encore découvertes euh, euh, à l'époque du livre et qui avait été clairement anticipé par André-Louis dans, dans, ce, dans ce livre « L'évolution dans les deux mondes ». Donc c'est vraiment un sujet passionnant, mais bon, ça demande une année d'études pour vraiment aller dans le détail. Je ne veux pas vous décourager, au contraire, je vous encourage, ça vaut la peine. Voilà. Et je pense que c'est un des sujets sur lequel on voit le plus le caractère évolutif du spiritisme. C'est là où la science progresse le plus, et à mon avis aussi. C'est par là que la science va entrer dans euh, le paradigme spirituel, spiritualiste. Hein. Je pense que ça va être par la médecine. Voilà, alors la nature de l'esprit, donc il y a peu d'informations. voyez, hein. Les esprits supérieurs nous disent que c'est ben, la que ces questions qu'on voyait tout à l'heure. incorporel, hein. constitué d'une manière quintessentielle, mais sans analogue pour nous, donc il n'est pas matériel. Hein. Sa forme est indéfinie pour nous, on le comprend comme une flamme, une lueur, une étincelle éthérée, variant du sombre à l'éclat du rubis, selon que l'esprit est plus ou moins pur. Et encore, quand on parle de sombre à l'éclat du rubis, on parle déjà du père-esprit. On ne voit pas l'esprit lui-même, on voit déjà sa projection. Et donc l'esprit peut se transporter avec la vitesse de la pensée, avec son père-esprit, vous savez que la lumière, elle met quelques heures pour aller de la Terre vers Jupiter, hein, mais l'esprit, lui, il met euh, à la vitesse de la pensée, donc quasi instantanément, il y va. Donc ça aussi, c'est une preuve qu'il n'est pas dans l'espace-temps. Hein, il n'est pas dans nos trois dimensions, il est dans d'autres dimensions. Son pouvoir d'irradiation s'amplifie à mesure qu'il évolue. Voilà, donc tout ça, ce sont des, des, des notions qui sont bien connues. Et le Père Esprit, hein, donc, euh, qui... Euh, ce qui est semi-matériel. L'esprit, avec son père-esprit, peut traverser un mur, par exemple, alors que même la lumière n'arrive pas à passer un mur, elle arrive à passer par la fenêtre, la lumière. Les corps transparents, translucides, laissent passer la lumière, mais les corps opaques, ils ne laissent rien passer. Ou peut-être les neutrinos, vous voyez, on trouvera toujours bien quelque chose de matériel qui finira par traverser la matière. Mais l'esprit, avec son père-esprit, lui, il arrive à passer par les portes et les murs sans aucun problème. Je ne sais pas si tu connais le livre « Les violettes à la fenêtre », si tu l'as lu Non, je ne l'ai pas non. lu encore, mais c'est… Alors, c'est euh, par rapport à ce que tu viens de dire, donc il y a cette petite fille Patricia qui s'est désincarnée, qui est esprit, et elle arrive dans le monde spirituel, et on lui dit, donc à un moment donné, elle veut traverser les murs, mais malheureusement, ça ne marche pas, parce que, euh, et là son instructeur lui explique que la matière du monde spirituel, elle est identique à son père esprit, donc, comme sur Terre, ça, ça, c'est exactement la même chose. Quoi. Euh, elle sera limitée. Elle sera limitée pour, euh, pour traverser cette matière. Comme nous, on est limité avec notre corps physique pour traverser la matière terrestre. Voilà, ils expliquent en fait, euh, euh, ben, euh, la matière du monde spirituel pour l'esprit, c'est quelque chose qui est tout à fait solide. Oui. Oui, oui, oui. et donc il euh, n'y a, a que les bons esprits enfin les esprits évolués pardon je ne vais pas dire qu'ils qu arrivent à aller partout et à traverser toutes les matières ouais. et il y a dans, dans le livre le film de no Solar, il parle de murs d'enceinte pour oui. éviter que, que, oui. les, que les mauvais esprits envahissent euh, Ça. De la cité il y a même un épisode avec un esprit qui cherche à passer par une porte et puis qui est rejeté l'esprit avec des tâches là, qui avait commis des avortements une histoire comme ça hein, dans, je crois que c'est dans le livre et puis dans le film et, et donc euh, dans le monde spirituel effectivement il y a aussi entre guillemets des barrières mais, et... mais ce sont des barrières semi-matérielles, fluidiques, magnétiques je ne sais pas comment on l'appelle hein, c'est pas du magnétisme terrestre hein, c'est du magnétisme spirituel qui, qui les empêchent d'aller où ils veulent. Je pense qu'un euh, esprit, euh, si un jour je me désincarne, je ne pourrais pas aller dans le soleil, ça, ça va me griller. Quoi, hein, mm. Alors mm. que les bons esprits, eux, ils y vont sans problème. Par contre, euh, euh, l'esprit inférieur, il arrivera quand même, à tra traversera la matière, tu vois, les murs, les portes, les fenêtres. Là, si ça se trouve, euh, la porte terrestre. est fermée, mais ils sont rentrés, ils sont ouais. autour de moi. Hein. La, la, la matière terrestre c'est ça, ça que dans nos solars ils précisent bien que tout le monde ne voit pas les tâches sur la personne ça dépend ça. de l'évolution spirituelle de la personne qui, qui, qui caractérise la, la capacité à voir les problèmes les, les tâches sur le corps c'est ça, André-Louis il n'avait il, il pas vu tout de suite les tâches il fallait que son instructeur lui il attire son attention, tiens regarde là-bas tu ne vois pas les tâches et en oui. se concentrant il a fini par arriver à les voir et là aussi, c'est une question d'exercice hein, qui, au niveau de l'évolution des esprits, ces facultés se développent de plus en plus aussi chez eux, clairement. Oui, Mauricette, tu voulais dire quelque chose encore Ah oui, ben je voulais dire que ben que Xavier avait bien expliqué ça. Euh, je crois que c'est dans les mécanismes de la médiumnité avec la, la il appelait ça la matière mentale. Oui. Je ne sais plus si c'est le bon mot, hein. enfin les bons mots, mais. Donc, ça, rien que cette appellation, ça veut dire beaucoup de choses, quoi. C'est-à-dire que la pensée est créatrice et que ben, dans le monde spirituel, cette pensée, elle se matérialise. C'est ça. Ouais, c'est l'esprit qui. Le laboratoire du monde invisible de Kardec ouais. dans le livre des médiums, hein, où il dit oui, mais l'esprit, il est venu avec une pipe et une tabatière. C'est. Ces objets n'existent pas dans le monde spirituel et c'est là où les esprits. Ben il les a formés avec sa, sa volonté, sa pensée en matière fluidique. Et c'est ce qu'on appelle. Le mot idéoplastie n'existait pas à l'époque de Kardec, il est venu par après, mais c'est ça. Et donc nos solars, la ville, les bâtiments, les ministères, les aérobus et tout ce qu'on nous raconte, là, euh, hein, même les étangs, les lacs, euh, les animaux qui sont là-bas. Euh, ben, ça peut s'expliquer par ce même genre de principe. Ils ont construit les bâtiments, idéalisé les bâtiments par leur pensée. Et donc, pour eux, c'est vraiment une cité qui est tout aussi réelle que les villes pour nous ici incarnées. Et dans les mondes inférieurs, dans les mondes où il y a des esprits souffrants, on pourrait imaginer ça, en fait, un monde où le ciel est plein d'éclairs, plein de tornades, parce que la pensée, elle est désorganisée et que tout part dans tous les sens. C'est l'image du seuil, hein, le, les premières ça. années d'André-Louis, <coughs> qui était dans des endroits boueux, etc. Quoi. Mm -mm. Donc, forcément, les pensées étant mauvaises, ben, l'idéoplastie ne va pas créer de belles choses harmonieuses, quoi. Ah, oui. agréables. Ce qui est créé va représenter l'état d'esprit des gens qui sont à cet endroit-là. Et c'est pour ça qu'ils se rassemblent. La vallée des suicidés, dont parle Yvonne Pereira, et tout ça, ben voilà, ces lieux-là ressemblent en fait sur l'image de, de, de la pensée des esprits qui sont dans ces endroits-là. Vincent et Il génère aussi un habit. C'est-à-dire, quand il sort de l'hôpital, on lui dit ben, on va t'apprendre à créer ton habillement par la pensée c'est ça ouais. les tuniques et tout ça quoi. et ça va même plus loin quoi un esprit qui a eu plusieurs vies il peut, quand il se matérialise il peut se matérialiser sous des formes de ses vies d'avant il va se matérialiser sous une forme qui nous permettra de le reconnaître voilà donc, on en était au dernier paragraphe. Donc, le Père-Esprit, c'est un néologisme, hein, c'est un mot que, qui n'existait pas avant Kardec, qui du grec « péri » autour et du latin « spiritus âme. Donc, vous voyez, c'est un mot gréco latin hein. euh, Voilà. Et puis ça, c'est bon, après, dans les autres langues, petite parenthèse, en allemand, ils, tra ils, ils, ils ont traduit par « Mais Sprit », ça veut dire combustible, ça veut dire alcool et le préfixe euh, grec péri est très peu utilisé euh, en germanique. Et quand on va dans les milieux spiritualistes euh, de langue germanique, ben, pour ceux qui comprennent, ils, ils, ils utilisent un mot qui est beaucoup, beaucoup plus parlant en allemand qui s'appelle Geist, Hül. Ça veut dire Geist, c'est l'allemand, et Hülle, c'est l'enveloppe, Donc, au lieu de prendre des, des racines qui sont peu courantes en Allemagne, ils ont, ils ont pris d'autres racines, et ça, explique, ça représente exactement le mot « périsprit », c'est-à-dire l'enveloppe de l'esprit d'Alan Kardec. Et c'est comme ça que, ben, voilà, dans les traductions des livres de Kardec, notamment de ses néologismes dans d'autres langues, il y a encore pas mal de boulot à faire. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions par rapport au père esprit euh, L'homme voilà. est ainsi formé de trois parties essentielles. Le corps, ou être matériel analogue aux animaux animés par le même principe vital, c'est-à-dire qu'on a, les... vous analysez du tissu humain ou canin ou autre, euh, il y aura les mêmes molécules, les mêmes atomes dedans. Hein. Euh animé par le même principe vital, c'est-à-dire qu'on reçoit le, le carburant, hein, on fait le plein de réservoirs euh, du, du, de fluide vital euh, qui nous sert pour aller de la naissance jusqu'à la mort, hein, naturel. Euh, ensuite, il y a l'âme, qui est l'esprit incarné dans le corps et l'habitation, hein, et le principe intermédiaire ou père-esprit, hein, qui est cette substance semi-matérielle qui sert de première enveloppe à l'esprit et unit l'âme au corps. Voilà. Et dans le fruit, le parallèle que nous donne Kardec, c'est le germe, le périsperme et la coquille. Et donc, nous sommes formés de ces trois éléments-là. Alors là, je vous en ai parlé aussi, qu'est-ce que l'âme ben, C'est un esprit incarné, ça on en a parlé tout au début, on ne va pas revenir là-dessus. Euh, voilà, c'est là où, bon. Et le périsprit, là vous voyez d'autres appellations qui ont, qui ont été données, donc corps spirituel ou psychosome. Donc, c'est d'André-Louis qui utilise ça. Cours fluidique, c'est Leibniz. Médiateur plastique, Cudworth. Et le modèle organisateur biologique, le fameux MOB, par Hernani Guimarães Andrade, qui est un chercheur brésilien. Voilà, on a terminé. Est-ce que vous avez encore des questions à ce stade Voilà, c'est un peu juste une heure pour faire ce cours-là. Bon, allez-y. Vas-y, Géraud. Géraud oui, oui. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bon, j'ai une toute petite question là. Oui. Bon, nous savons que l'âme est immortelle. Oui. Mais il y a ceux qui disent que nous devons travailler pour atteindre l'immortalité de l'âme. De quelle immortalité il s'agit Alors que l'âme de sa nature est immortelle. Oui. Alors effectivement, l'âme est immortelle. Maintenant, euh, c'est vrai que dans d'autres dans, dans, dans conceptions, euh, notamment celles qui, qui parlent d'une seule vie, qui n'ont pas la vision si claire sur, sur l'évolution de l'âme, euh, bon, on revient à ces mêmes notion qu'on est obligé de travailler. Est, on, nous, nous sommes obligés de travailler pour évoluer. Hein? Donc, le fait qu'on soit immortel, ça c'est acquis dans le sens euh, propre du terme. Par contre, euh, comme l'âme évolue, effectivement, elle doit travailler pour euh, atteindre ces stades d'évolution euh, des esprits évolués, comme on a parlé tout à l'heure. Donc euh, après, euh, il, il peut y avoir des utilisations du mot « immortalité » qui vont plutôt dans ce sens-là. Mais en fait, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Hein. Euh, L'âme est immortelle, elle évolue indéfiniment, mais elle évolue seulement grâce à son propre travail, grâce à sa propre, euh, sa propre œuvre. Hein. Donc, euh, on retrouve en fait, il euh, n'y a pas vraiment de contradiction, hein, c'est-à-dire que l'âme est immortelle et elle doit travailler pour évoluer. En fait, c'est ça Exactement. la manière simple de le dire. C'est compris. D'accord Alors oui, après, il y a Vincent qui a levé la main. Alors, oui, je vais juste à, à vous informer qu'il y a, il y a un, un forum à montigny les un forum sur le spiritisme, le 27 et... 26 et 27 mars, donc le week-end prochain. Ah, J'ai mis le lien dans, le... dans la discussion, si vous voulez ouvrir le lien et regarder ce que c'est, si ça dans... vous intéresse. Dans la discussion Skype ou Zoom Skype, euh, ou... Zoom, Zoom. Zoom, ah, parce que je ne le vois pas. Là, le non, euh, ah Vincent, tu t'es trompé, tu me l'as envoyé à moi en perso parce que je t'avais envoyé ah. un message et tu as fait répondre et ça m'est revenu qu'à moi. Ah, d'accord. Okay. Ça doit être pour ça, oui. Alors, euh, ouais, je ne sais pas comment le faire passer à Mais tout je, le monde. Je pense que c'est Montigny-les-Messes, je pense que c'est le cercle spirit je... Alain Kardec de Nantes. Tout le monde, voilà, je vais le faire passer à tout le monde. Alors, je vais faire coller. Voilà, Est-ce que tout le monde le voit là maintenant Ah oui, voilà, je le vois. Ouais, ouais c'est un max, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, c'est les, les gens du Cercle Spirit Alain Kardec de Nancy, hein, je pense. C'est max, oui, voilà, c'est leur. Spirit. Ça, ça. Cercle Spirit Alain Kardec, oui. Alors, ben, c'est marrant parce que ça faisait un moment, moi, je les, je les ai connus il y a une trentaine d'années, ça ne me rajeunit pas, hein, au début des années 90. Et donc, euh, ils ont une antenne à Belfort, donc euh, il, y a, il y a des gens qui... qui participent de ce groupe-là qui habite à Belfort, qui de temps en temps donnent des conférences. J'y suis allé il y a peut-être 3-4 ans, les voir. Hein? Euh, bon, ils ont, ils ont une vision un peu euh, euh, particulière à leur groupe de voir le spiritisme. Hein? Et, mais cela dit, il y a des gens chez eux qui sont très bien, euh, qui font de très bonnes choses, euh, et, et donc... Euh, ça vaut, ça vaut la peine d'y aller, mais bon, il faut, il faut quand même euh, être prudent. C'est-à-dire y a des moments où il dévie franchement par rapport à Kardec en affirmant que c'est l'esprit de Kardec qui s'est incorporé chez eux et qui, qui a fait son mea culpa. Donc, bon, là, par rapport à ces choses-là, je suis un petit peu plus euh, prudent, quoi, parce que si ce qu'il propose, ce n'est pas mieux que ce que Kardec avait proposé, euh, personnellement, je ne prends pas, je reste avec Kardec. Vous voyez euh, sinon, bon, après, euh, ils font des études euh, qui sont tout à fait euh, pertinentes, euh, tout à fait correctes. Et là, malheureusement, ben, le 26 et 27, comme je me fais opérer le 22, euh, <rire> encore une fois, ben, je, ce week-end-là, ce sera un peu tôt. Hein. Déjà, je suis pas sûr de pouvoir aller. Euh, c'est le 2, hein, euh, Borisette, qui a le séminaire euh, dans le Nord euh, sur le travail de deuil, hein, c'est ça oui, oui, Mais pour le moment, il n'y a, a pas, pas d'inscrit, donc. Euh... D'accord. Il faudra réfléchir. D'accord. Donc, euh, je ne je, je, je sais pas si je pourrais Je, je demanderai au médecin, au chirurgien, euh, dans combien de temps il veut que je reste euh, sagement à la maison avant de pouvoir faire au moins des déplacements légers. Et, et s'il me dit euh, trois semaines, ben, je, je suivrai ses recommandations à la lettre. Hein, je ne veux pas prendre de risques. Et donc, bah, si je, je pourrais aller... On a une semaine, à mon avis, même quatre jours, c'est trop tôt. Hein. Et puis même une semaine après, ça risque d'être aussi un peu tôt. Quoi. Donc, je ne pourrais peut-être pas... C'est le 25e forum, oui. Donc, moi, j'en ai vu un, j'en ai vu deux, même un hein, qu'ils ont fait à Besançon, un autre qu'ils avaient fait à Nancy, hein, au, auquel j'ai participé. Euh, bon, L'autre chose que je suis un petit peu réservé par rapport à eux, c'est que par exemple, bon, ben, ils ont des médiums qui font des, euh, des statues, d'autres qui peignent, et puis donc ils vendent des objets d'art, mais en fait ils les vendent très très cher. Quoi, hein. Donc euh, il y a une approche parfois un peu commerciale qu'on peut comprendre par le fait que euh, ben, vous avez des personnes qui sont des médiums qui sont permanents de l'association, hein, qui ne travaillent plus et qui sont rémunérés par, bah, par ces activités-là et, et par les membres. Et là aussi, bah, c'est une chose que nous, on ne veut pas faire. Quoi. On, la médiumnité ne peut pas devenir euh, une activité, euh, entre guillemets, professionnelle à plein temps. Hein, on ne peut pas en faire un métier. Voilà. Mais sinon, bon, si vous voulez y aller, allez-y. Hein, je je... Ouais, on voit la Karine Châtaignier hein, avec ce, la vidéo. Alors, elle a écrit aussi un, un livre qui, qui, qui est le nouveau livre des esprits. Euh, il me semble que c'est Karine Châtaigny qui l'a écrit. Ben, au bout de dix pages du livre, j'avais déjà 20 pages de commentaires. Hein. Donc, euh, moi, euh, l'esprit de Cousteau qui parle de la région de Djibouti, des choses comme ça, je, ou le fait que ce soit, euh, euh, comment il s'appelle le grec là, qui était dans son tonneau Diogène. Que ce soit Diogène qui, a, par la force de sa pensée, a fait que le massif des Alpes s'est soulevé. Ce genre de truc, moi, je ne prends pas. Et donc, ça illustre un peu, de. il y, y a des choses à prendre et à laisser. Quoi. Voilà, Michel Oui, Charles, j'aurais voulu parler du, du, de la réunion à Dunkerque, là, organisée par Mauricette, je crois, c'est ça hein Oui euh... Sur le deuil, moi j'aurais bien aimé y aller, mais je ne pourrais pas y aller parce qu'il me faudrait que je prenne trois jours pour pouvoir monter. Un jour pour monter, un jour pour la réunion, un jour pour, pour descendre. Et j'aurais voulu savoir si euh, les conférences vont être mises sur YouTube ou euh, euh, parce que dans ces cas-là, ça me permettra de pouvoir les, eh bien, les regarder, les étudier un peu. Alors en fait, ce n'est pas vraiment des conférences, c'est un séminaire, hein, Mauricette euh, ben, C'est une formation donc, pour euh, l'accompagnement des personnes en deuil, donc euh, je ne le mets pas sur les réseaux, euh, parce que ben, déjà il y a eu beaucoup de travail pour la, pour la faire, et puis ça soulève des choses, qui, ça soulève des émotions qui sont parfois très difficiles, donc euh, voilà. C'est l'aspect présentiel aussi, hein, je sais que… Ouais, ouais. Justement à cause des émotions qui sont soulevées, quoi, parce que tout le monde n'a pas fait son deuil et des fois. Euh, non, après, même le... pour, pour Michel euh, qui, qui, qui a déjà des connaissances et tout, il peut y participer sans problème, quoi. Enfin, sans problème si c'est pas là, parce que c'est la distance plutôt qui gêne. Hein oui, c'est ça. Oui, oui, Ouais, c'est dommage que ça se passe y a pas. pas un vol Agin euh, Lille ou quelque chose comme ça <rire> ouais, c'est ce qu dommage que ça se passe pas en, en visio parce qu'en visio ça aurait été plus plus souple quoi, ouais. pour nous mmh. en tout cas oui mais c'est justement par rapport euh, <coughs> justement par rapport à, ce, à ces émotions en fait quand on mmh. est euh, quand on est en présentiel ben on peut sortir de la formation et on peut quasiment faire de l'individuel c'est-à-dire que s'il a si on voit qu'une personne réagit certaines choses, cette émotion, elle va nous, nous être renvoyée, elle va nous appeler, elle va nous dire quelque chose. Et donc là, en même temps, ben, cette personne, on ne peut pas la laisser partir avec ça. Il faut l'aider il faut à un moment donné, il faut l'aider à comprendre, il faut l'accompagner, parfois même la prendre dans nos bras. Voilà, c'est euh, il, il y a le côté, je dis, il y a le côté émotionnel qui est très, très… Très, très fort, quoi, et, et comme ça remonte, parfois ça réveille des deuils qui sont pas faits et qui sont anciens, et parfois plusieurs deuils. Donc, euh, la, la personne elle peut pas sortir complètement brisée euh, d'une rencontre comme ça, quoi. C'est juste pas possible. C'est des formations qui se font en, en... donc, c'est un condensé de formations euh, qui que j'ai fait en en soins palliatifs, donc pour accompagner les personnes en fin de vie en soins palliatifs mmh. et oui. euh, voilà donc c'est déjà, hein, déjà un, un concentré voilà. après Alors, à voir si on peut la faire l'été hein, l'été, euh, la vie est belle à Dunkerque hein, il y a plein de belles choses <rire> et même au printemps hein. Au printemps, oui. Ouais. Ouais, moi, moi, je te dis, j'irai, hein, mais là. Malheureusement... Mais là, ça tombe mal. Oui. Bon, à moi, à moi attends, si, si, je vais faire mon test PCR lundi. Hein, donc, s'il est positif, ça va encore fait, une être reporté. Hein. Oui, ah oui. <rire> donc, euh, au cas où c'est reporté, je viendrai. Si j'ai, si bien sûr, un autotest négatif avant. Hein, hum, mais, hum. Voilà. Mais bon, euh, alors vous voyez, donc, le, le, le séminaire que certains d'entre vous ont pu voir euh, l'autre jour euh, sur euh, la médiumnité, les, les réunions médiumniques virtuelles, euh, donc pour les réunions médiumniques, euh, le virtuel, ça fonctionne. Par contre, après, il y a des, les, des activités un peu plus, euh, comment dire, d'assistance à, à, à des personnes euh, proprement dites. Hein, euh, au-delà d'un entretien, parce que les entretiens aussi, on les propose maintenant hein, euh, en, en virtuel. Hein, donc, euh, l'écoute fraternelle, hein, je pense que vous l'avez vu, euh, qui a été lancée par le mouvement Spirit francophone, se fait en ligne. Mais ce travail de deuil, ça va un peu au-delà. C'est vraiment de, de, une assistance précise à une personne qui souffre le deuil et qui... Euh, euh, avec euh, aussi un aspect médiumnique derrière, de ressenti, etc. Ça, il euh, n'y a pas encore euh, le, le, le, pour le développer en virtuel, il y a encore un peu de travail. Oui, il, peut, il peut avoir vraiment des, il peut même avoir parfois des colères. Oui, euh, des révoltes. Il peut avoir, il peut avoir des réparations. Enfin, la dernière fois, on a, on, on a vécu quelque chose, mais qu'on n'avait jamais vécu sur plus de 20 ans, quoi. Mais c'était dramatique, tant pour la mère que pour l'esprit. Et il a oui. fallu, euh, euh, comment dire, gérer tout ça. Euh, il y avait énormément de colère et d'abandon des deux côtés. Et c'était impressionnant. C'était vraiment impressionnant, quoi. Et il rentre dans les détails. Il rentre dans des détails d'abandon, d'avortement, de, oui. de maltraitance, de viol et tout ça. Donc, euh, c'est compliqué. Oh, ouais. Voilà. ouais. Alors ça, c'est typiquement ce qu'on ce qu a vu dans le séminaire euh, sur la, les réunions médiumniques virtuelles. C'est clairement marqué, hein, les cas d'obsession grave, euh, il y avait une croix, c'était en rouge. Donc, euh, pour des cas, des cas graves, euh, il vaut mieux les traiter en présentiel. Cela dit, euh, après, euh, si vous voulez, les cas graves représentent quoi 5-10 des cas. Donc, 90 des cas peuvent être traités en virtuel. C'est pour ça qu'il faut le faire. Alors après, ben pour le deuil, il faut réfléchir à la question. Euh, pour l'instant, euh, ce n'est pas, pas encore mûr euh, pour le faire en, en virtuel. Et c'est pour ça, entre autres, hein, que la formation, elle est aussi en présentiel. C'est ça, mon recette Oui. Hmm. C'est sur combien de jours, euh, cette formation ah, c'est une bon. journée. Ah, normalement, ça se faisait sur deux jours, mais ouais. à Liège, je l'ai faite sur une journée. C'est euh, un dimanche ou un samedi c'est un samedi. D'accord. C'est ça C'est un samedi, oui. C'est le 2 avril, hein, c'est ça hein oui. oui. Et donc, euh, en fait, euh, le fait que ce soit sur une journée, ça permet aux gens qui habitent pas trop loin, de, ou à Paris même, de venir le matin, de participer à la formation et de rentrer ce soir. Oui. Maintenant, c'est sûr que depuis Belfort ou depuis euh, Agen ou villeneuve sur Lot c'est... C'est pas possible. Il faut une journée pour y aller, il faut y aller la veille et repartir le lendemain. Il faut louer un gîte et puis faire deux, deux formations, euh, deux, deux séminaires sur place avec plusieurs chambres. Ouais. Ah ouais, bah ouais. Oui, c'est ça. Et Végiment, donc, euh, ce sera le premier week-end de septembre, hein, ou le 9-10 par là, le deuxième. Et donc euh, là, il y aura. Euh, ça commence, le vendredi, on arrive le vendredi et puis on repart le dimanche après-midi Mais on, on passe deux nuits sur place Voilà. sinon on aura aussi les journées, la journée à Kardec hein, c'est la commémoration de l'anniversaire de sa mort euh, qui est le, le 30, euh, 31 mars donc ce sera le 3 avril c'est ce, le lendemain et ça, par contre, ce sera euh, en direct euh, avec les YouTube, etc. Hein, donc, ce sera dimanche après-midi. Le lien est déjà sur euh, les réseaux, je crois. Je pense qu'on a déjà ça. le lien sur les réseaux, on a déjà l'affiche, euh, etc. Donc, ça, c'est mûr. Sinon, euh, qu'est-ce qu'on a encore comme conférence, Mauricette Je crois qu'on a le, le génie celtique, ce sera vendredi. Il va avoir la seconde vendredi. partie aussi de Claudia Werding. Il y a une seconde partie de Claudia Verdine où il faut qu'on définisse la date. Hein, elle nous a parlé de la, de la violence chez les enfants. Donc, euh, oui. Vous le trouverez aussi sur les chaînes YouTube. Et elle va parler de la, la deuxième partie, ce sera euh, comment éduquer les enfants sans violence. Voilà. C'est bien, elle, elle amène des clés, elle amène une réflexion. Voilà. Et moi, je voulais remercier Christophe aussi pour euh, ses vidéos. Oui, magnifique. Hein? J'aime beaucoup. <rire> Merci pour ton travail. Christophe. Alors, je ne sais pas si on a bien la, la toute toute toute dernière parce que celle que j'avais mis, Christophe, c'était bien celle avec les deux logos à la fin. Oui, c'est ça, mais en fait, je vous ai fait, euh, je vous ai rajouté les petits logos, mais en fait, c'était euh, à la fin quand il y a marqué euh, naître, mourir, renaître euh, encore, c'était sur un fond noir. J'avais pas oui. encore fait le fond et c'était pas joli. Ben voilà. Écoute, il n'y a pas de souci, je... on, on va la changer. Mais hein, là, c'est bon. Non, non, la nouvelle que tu as mise, c'est bon, il y, a, il y a, des nuages. Voilà. Oui, je, je l'ai mis, Charles. Ah, c'est déjà fait. Ouais, J'ai tout, tout posté sur Ah, bah c'est euh, parfait. Ouais. Voilà. Okay. Ouais, Donc c'est corrigé. Désolé, on est allé un peu trop vite. Oui. Ça nous a tellement plu que.. <rire> Elle <rire> était un peu vite et puis j'avais du mal à te joindre rapidement aussi. c'est bon, pas, ouais, grave, ouais, pas grave. Et moi, c'est là. Bon, cette semaine, je suis allé euh, chercher du bois en forêt parce que à partir de la semaine prochaine, je pourrais plus faire d'efforts, quoi, pendant un moment. Ouais. Et ouais. donc, euh, j'avoue que j'ai pas trop regardé non, euh, mes WhatsApp et tout. Il y avait des, des centaines et des centaines de. Enfin bon, j'y suis presque là. Il me reste encore aujourd'hui et puis j'aurais tout lu. Pas aussi. c'est Avec plaisir. OK, bah écoutez, merci encore à vous tous pour votre participation. On va remercier encore une fois les bons esprits pour leur assistance. Ce sujet qui est quand même complexe, mais que chaque fois, ben, petit à petit, plus ça va, plus on avance, on en comprend un tout petit peu plus, mais on est encore loin de la compréhension parfaite et complète de ce sujet. On en connaît quand même néanmoins les éléments essentiels pour mieux comprendre d'où on vient, où on est et où on va. Voilà. Merci à tous pour votre participation. Et puis je vous dis à bientôt. Excellent dimanche. Bon dimanche. Merci.